Je, je ne l'ai pas encore apprivoisé. Il disparaît en faisant de l'escalade à l'école entre camarades. Et il est réapparu quand un ami a failli sauter. Depuis, j'évite les hauteurs, mais je m'approche des bancs que je peux pour tester en quelque sorte ma peur, sentir ma perception de monde basculer. La familiarité avec l'amour ne disparaît pas si facilement.